Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais te présenter Morgane qui est ici avec moi. Morgane a fait une opération de construction de maisons individuelles, une opération qui va lui rapporter une très grosse somme d'argent. On voit ça tout de suite après le jingle. Bonjour Morgane, merci de m'accueillir ici chez toi enfin c'est pas vraiment chez toi, on est exactement dans une des maisons que tu viens de faire construire qui est ton opération un peu spécifique, j'allais dire de doublette mais c'est pas vraiment une doublette cette opération et on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter simplement pour qu'on sache qui tu es Voilà ta profession, ton âge, si tu as envie de le dire, et, euh, et nous dire un petit peu ben, euh, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant euh, en termes d'immobilier, d'investissement immobilier. Donc du coup, je suis ostéopathe, j'ai 30 ans, au niveau immobilier, pour l'instant, j'ai acheté mon cabinet médical, cette année, en même temps que la triplette, et voilà. Ok, donc <rire> euh, profession libérale, tu as investi en fait, dans ça, ton local professionnel, en fait, qui est, euh, qui est ton cabinet, c'est ça Oui. Tu l'as acheté comment Tu l'as acheté en nom propre et tu l'as loué euh, à ton euh, activité ou tu l'as acheté directement avec l'entreprise En sci l'IS. sci et cette sci le loue à, à toi. C'est en fait, ça, hein, à ça moi ça et d'autres professionnels de santé, ce qui fait que bah, j'ai plus le loyer à payer. Il est par les autres professionnels. Donc, génial. Donc un, un investissement super rentable puisque tu as un local pour travailler qui te coûte plus rien et dont tu es le propriétaire parce que les autres les autres euh, médecins qui sont dans le local payent un loyer qui, qui paye l'intégralité du crédit. Voilà. Génial. Tu m'as également laissé entendre que tu avais fait une autre opération qui est celle dans laquelle on est euh, ici. Cette opération c'est une opération de triplette, c'est ça. ça. Donc une triplette, c'est quoi ben, C'est un terrain que Morgan a acheté et sur lequel il a fait construire trois maisons. Alors on ne va pas parler tout de suite euh, des chiffres, parce que les chiffres, c'est ce que je réserve à la fin de cette vidéo, parce qu'ils sont, ils sont très intéressants à connaître, et on va le voir tout à l'heure. Mais euh, avant de, de, de parler des chiffres, je voudrais qu'on parle d'abord euh, un petit peu de toi. Et comment tu as fait pour faire cette opération Parce qu'il y a énormément de gens qui aimeraient pouvoir faire la même opération que toi tu as faite. Et euh, voilà, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça. Donc, je crois qu'avant de te lancer, tu as, euh, tu as participé en fait au programme que je mets en ligne qui est le programme de la formation de la stratégie de la doublette que tu as suivi. Et c'est à la suite de cette formation que tu as réalisé cette opération, c'est bien ça C'est ça. Dans Donc, la foulée, on a commencé à visiter des terrains. On a trouvé ce terrain-là euh, qui était dans une commune euh, très dynamique. C'est quand même la commune qui a le plus faible taux de chômage de France. Ah oui. Euh, puis c'est un, plus un village euh, type médiéval, il y a plein de commerces, donc euh, on a la gare, on a un hôpital, on a le collège euh, juste à côté. Et euh, des terrains sur euh, cette commune, on n'en trouve quasiment plus, c'est hyper rare. Ok. Comme dans tous les emplacements numéro 1, je dirais, tu as investi dans un emplacement euh, exceptionnel et c'est ce qu'il faut faire à chaque fois qu'on investit dans l'immobilier. Il ne faut jamais oublier euh, ce point qui est très important, que tous les investisseurs au travers des temps ont, re ont toujours respecté lorsqu'ils ont gagné de l'argent, c'est d'investir toujours dans l'immobilier dans les bons emplacements. On ne peut pas investir dans l'immobilier dans un mauvais emplacement uniquement en visant par exemple simplement une rentabilité parce que ça va tenir un moment et euh, un jour ça va casser et on va passer de l'autre côté en fait de, du côté intéressant si jamais on n'a pas investi dans le bon emplacement donc ça c'est vraiment le critère numéro 1 c'est ce que toi tu as fait, tu as, as vraiment réalisé cette opération dans le, le, le bon endroit et on va reparler de, de l'endroit un petit peu plus tard, maintenant ce que je voudrais te demander c'est euh, lorsque tu euh, déjà pourquoi, pourquoi tu as souscrit à cette formation, pourquoi euh, T'as voulu faire cette opération à la base, avant de commencer euh, ce, ce, cette opération de triplette bah, J'ai suivi, déjà je fais pas mal de formations en immobilier, mais jusqu'à présent, je suis jamais, euh, ça n'a jamais été du concret. Et en suivant un de tes j'ai compris tout l'intérêt de, de cette stratégie qui permettait euh, d'avoir euh, du cash flow, euh, de, une revente avec une grosse plus-value. Ouais. Et derrière, on amortit euh, on a un amortissement intéressant. Un, un gros capital. Voilà. On amortit un gros capital. C'est l'intérêt. Tu as respecté cette, euh, ce, ce point-là de l'opération. Tu l'as respecté à la lettre. On en reviendra tout à l'heure. Tu sais que c'est un de mes leviers préférés l'amortissement du capital sur une opération d'investissement immobilier. On va, on va y revenir après. Alors, ok, donc tu as été séduit en fait par euh, la stratégie lorsque je l'ai présenté euh, durant un, un webinar live et c'est comme ça que tu es arrivé à la formation, que tu as souscrit et derrière, tu es passé à l'action. Et ce qui est très intéressant, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu n'as pas suivi que mon programme de formation mobile, tu as également suivi euh, d'autres programmes, mais euh, tu ne trouvais pas que c'était suffisamment con concret alors que là, euh, ça t'a permis de te lancer au final. Oui, et l'avantage c'est que derrière avec les autres programmes que j'ai suivis, je vais pouvoir le coupler avec ta stratégie. Super. Donc tu as appris quand même des choses qui vont te servir quand même à, à, à implémenter dans, dans cette stratégie. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant. Comme quoi, il est toujours très intéressant de se former euh, continuellement. On ne sait jamais tout et on a toujours des choses à apprendre. Et plus on va apprendre de choses et plus on sera rentable quoi qu'il arrive. Donc euh, voilà, c'est ce que Morgane a fait et, et bravo à lui pour ça. Euh, Morgane, donc OK. Tu as… Tu as appris, tu as suivi le programme de formation, tu savais comment il fallait faire une doublette ou une triplette à l'issue de ce programme-là. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir dans quel état d'esprit tu étais, quel était, euh, euh, quelle était ta motivation. Qu'est-ce qui a fait qu'une ben, fois que tu as vu le programme, tu es passé à l'action Après, on n'a pas trop réfléchi, on a commencé par le commencement, c'est-à-dire étudier un peu tous les terrains. J'ai fait un tableau Excel avec les avantages, les inconvénients en fonction des caractéristiques que tu euh, enseignes dans ta formation ouais. et puis euh, bah derrière, on en a visité deux ou trois et on a, on a fait une offre. Et tu sélection, as sélectionné ce celui-là. Voilà. Ok. Très bien. Donc, motivé dès le début, euh, pas beaucoup d'appréhension parce qu'il y avait déjà l'expérience de ton frère qui avait fait faire ça. une maison qui était sa résidence principale. Euh, très bien. Est-ce que tu peux nous parler euh, maintenant des, des chiffres qu qu'est-ce qu que ça donne en termes d'opération Parce que là, c'est ce que tout le monde attend, c'est ce que tout le monde veut savoir. Que, combien t'a coûté cette opération Donc, on est sur une opération de trois maisons, trois euh, maisons individuelles. Euh, combien ça t'a coûté au total Combien ça te coûte en termes de crédit Et qu'est-ce que tu vas avoir comme, euh, comme location derrière, comme revenu euh, locatif Donc, du coup, un projet à 710 000, tout compris les taxes d'aménagement, toutes taxes, les raccordements. Euh, L'aménagement du terrain, euh, les clôtures, les terrasses, vraiment tout, le mobilier. Euh, donc, donc tout on... compris 710 000 euros. C'est ça. Ok, donc ça c'est ton coût d'opération. Super. Tu as trois maisons donc, trois maisons qui ont chacune trois chambres, trois chambres et garage, c'est ça euh, Les deux maisons mitoyennes ont trois chambres et la maison individuelle, quatre chambres. Quatre chambres, donc quatre et, quatre et trois et trois. Tu vas louer ça, combien et combien ça te coûte en, en termes de crédit Alors, on va louer ça pour les deux maisons individuelles entre 1500 et 1700. Ok. J'ai suivi ta stratégie là-dessus. Donc pour l'instant, je mets la barre un peu haute. On va voir. Pour l'instant, j'ai eu des appels. C'est ce qu'il faut. Faire. Bon, voilà. C'est qu'on n'est pas si haut que ça. Donc voilà. c'est bien. <rire> euh, donc pour ces deux maisons-là, ça sera en meublé longue durée. Ouais. Et pour l'autre maison, on espère des revenus de minimum 2000 et euh, éventuellement plus, et si jamais ça venait à pas fonctionner par rapport au secteur, on repasserait sur du meublé euh, comme les deux autres. Et tu resterais quand même rentable. Donc tu es optimises en fait en mettant deux maisons en location meublée et une que tu conserves que tu vas mettre en location court durée, c'est ça C'est ça. Ok, donc au total, euh, combien de crédits mensuels 3000? 3000 et en termes de revenus locatifs sur les trois maisons, on estime combien Minimum 5 000. Minimum 5000, donc ça voudrait dire que sur cette opération, tout de suite, à l'exploitation, on dégagerait un cash flow de 2000 euros. C'est ça. Bon voilà, c'est du concret, euh, on ne peut pas en faire plus, est, euh, on est dans l'opération elle-même, on, on est dedans et on, a, on vient d'avoir les chiffres, donc une opération de, de, de, de triplette ici qui va rapporter 2000 euros de cash flow par mois à Morgane et son frère euh, en louant les trois maisons donc c'est très très intéressant en termes de rentabilité mais c'est pas tout parce que tu vas, tu vas profiter d'un énorme levier qui est le levier de l'amortissement sur un capital qui est important qui représente 710 000 euros tu l'as dit tout à l'heure donc ça c'est très très bien mais il y a autre chose qui est pour moi très très importante et dont je parle souvent euh, dans mes interventions dans mes lives ou dans mes vidéos c'est le potentiel à la revente et la valeur que tu as généré en créant cette opération. Parce que ici tu n'as pas fait une affaire, tu as créé une affaire, ce qui est très différent. Une affaire, c'est très difficile de la trouver, ça n'existe pas euh, de trouver une affaire. Une bonne affaire en immobilier, il faut la créer et c'est exactement ce qu'a fait Morgane et son frère ici, c'est qu'ils ont acheté un terrain et ils ont construit trois maisons avec une méthode bien précise pour créer en fait trois logements qui n'existaient pas avant. Et ça, ça apporte énormément de valeur et cette valeur, elle va se traduire sur la plus-value potentielle que tu vas pouvoir dégager à la revente de ces maisons-là, même si ce n'est pas ton objectif aujourd'hui. Mais admettons, laisse-moi te poser cette question, si jamais tu devais revendre ces trois maisons demain, lorsqu'elles seront livrées totalement, combien est-ce qu'on peut espérer de plus-value euh, sur, sur la revente des trois maisons je pense qu'on peut revendre, chaque maison, 350 000, donc euh, 1 million. 50. Ouais. Donc euh, après, c'est la fourchette basse parce que là, je suis en train d'acheter un programme immobilier neuf sur la même commune. Ouais. Et eux, ils sont à 3 900 du mètre carré. Donc comme on a 300 mètres carrés, on pourrait vendre potentiellement jusqu'à 390 000 la maison. Donc, entre, entre 350 et 390 voilà. 000, tu sais que les maisons vont partir. Je pense. Donc, on est en train de parler ici d'une plus-value potentielle à la revente entre 350 et 400 000 euros. C'est ça, hein, ça, à peu près. Voilà. Donc, là, on voit, on, on voit un peu toute la puissance de cette stratégie. Et, et Morgan l'a utilisé vraiment à, à son maximum, puisque non seulement il va obtenir un cash flow avec cette opération. Mais il, pouvait, il pourrait également obtenir une très, euh, une très grosse plus-value à la revente, entre 350 et 400 000 euros de plus-value, euh, si jamais il devait le revendre. Étant donné qu'il ne va pas les revendre, qu'il va les conserver, eh bien cette plus-value a également le potentiel de pouvoir augmenter dans les mêmes proportions, puisque euh, l'augmentation du prix, l'augmentation de l'immobilier sur le secteur, ben, va s'appliquer euh, sur la règle du pourcentage, sur le montant, qu'il a investi, donc potentiellement, eh c'est une plus-value qui va pouvoir grimper dans les années. Et comme je le dis souvent, un emplacement euh, est important parce qu'il permet de doubler la valeur d'un bien immobilier tous les 10 ans. C'est ce qui s'est fait sur euh, différentes euh, décennies maintenant euh, que l'on peut remarquer. Donc potentiellement, ça voudrait dire que ben, Morgan et son frère pourraient avoir une plus-value qui doublerait dans 10 ans si jamais conservaient ces maisons euh, pour passer à une plus-value de 800 000 euros, ce qui serait énorme. Voilà, donc bravo, euh, bravo à toi et à ton frère pour avoir fait euh, cette opération, euh, très très belle opération. Euh, je te remercie pour euh, m'avoir invité à faire cette vidéo et si vous, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo, vous abonner bien évidemment et laissez-nous tous vos commentaires pour qu'on puisse eh bien, y répondre euh, dès qu'on les aura lus, moi et Morgane. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo.